Salut tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos Aujourd'hui petit FAQ euh, tranquille pour répondre à toutes vos questions euh, parce que le 31 mars ça faisait un an que la chaîne a été créée et aussi accessoirement euh, le 31 mars c'est le jour où on a passé les 10 000 abonnés donc là c'est vraiment euh, le cap symbolique des 10 000 abonnés et des 1 an donc je trouvais ça intéressant de répondre un peu aux questions que vous me posez euh, régulièrement. Première question de Zanark, « Io Demos Kratos, d'où vient le nom de ta chaîne Demos Kratos Est-ce juste deux termes latins politiques ou un clin d'œil ?» Alors oui, effectivement, euh, Demos Kratos, c'est l'origine du mot démocratie. Demos, le peuple, Kratos, le pouvoir. La démocratie, c'est le pouvoir au peuple. Et en fait, j'ai créé ma chaîne YouTube... Euh, et j'ai choisi ce nom-là parce qu'à la base, je voulais surtout parler de démocratie. Des formes de démocratie alternative, du fait qu'aujourd'hui on n'était pas dans une démocratie, mais dans un état euh, de droit. D'ailleurs, j'ai fait euh, plusieurs vidéos sur ça. Bref, voilà, le, le principe de ma chaîne à la base, c'était euh, de donner en fait des alternatives pour construire une meilleure démocratie et d'énoncer le fait qu'on n'était qu pas en démocratie. Et puis euh, progressivement, la chaîne a évolué et aujourd'hui, je considère que Demos Kratos, c'est plutôt euh, autour de l'idée de... de la démocratie, euh, bien évidemment, mais du débat surtout. Puisque euh, pour, faire une... pour faire vivre une démocratie, il faut qu'il y ait du débat. Et donc moi, dans mes vidéos, j'essaye de créer le débat sur différents sujets pour, euh, et de donner des arguments pour que les citoyens puissent euh, débattre en fait et faire vivre la démocratie. Deuxième question de Nefati MN. À quel âge Alors j'ai 21 ans et je suis né le 14 février. Voilà, c'est dit, retenez bien cette date. Et euh, bon, personne m'a posé la question, mais euh, je m'appelle Julien Malara, voilà. Apparemment vous vous en foutez de mon nom, vous m'appelez tout le temps Demos Kratos, mais non, je m'appelle Julien et, et Demos Kratos c'est le nom de ma chaîne, voilà. <rire> Small Sub qui me demande, tu es de gauche ou d'extrême gauche Alors... Je dirais extrême gauche hein, pour être rapide, mais j'aime pas le terme d'extrême gauche parce que euh, ça fait penser, voilà, à... ah c'est un extrémiste du coup. Vous voyez à quel point on nous a retourné le cerveau euh, Non, je préfère dire euh, gauche radicale dans le sens où euh, je pense que c'est plus intéressant de s'attaquer à la racine du problème. Radical ça veut dire la racine du problème. Voilà, la gauche normale, elle, euh, qui est réformiste, s'attaque plus aux conséquences des problèmes, donc elle essaye de mettre quelques euh, pansements euh, pour euh, colmater les brèches mais je trouve ça pas du tout efficace. Alors qu'au contraire, la gauche radicale, elle, va chercher à avoir une attitude plus révolutionnaire et du coup s'attaquer directement aux causes des problèmes. Les causes, les racines radicales, voilà, vous avez compris. Question suivante de Lucas Julian. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu t'es politisé Alors il faut savoir que je me suis politisé un peu sur le tard, c'est-à-dire que en terminale et en prépa, je me suis beaucoup cultivé, mais euh, je ne dirais pas politisé. C'est vraiment à partir de la première année à Sciences Po euh, que j'ai fait partie en fait, du mouvement contre la loi El Khomri, euh, que j'ai participé euh, beaucoup aux assemblées générales, euh, que j'ai commencé en fait à, à réellement voir la vie étudiante avec les syndicats étudiants, Solidaires étudiants par exemple, euh, à, à fouiller un peu dans différents partis politiques et à aller bien évidemment à, à tous les nuits debout. Bref, donc c'est vraiment en fait dans ce contexte de mobilisation sociale que je me suis politisé. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que je suis de gauche radicale parce que bah, j'étais dans un mouvement où tous les gens autour de moi étaient de gauche radicale et du coup je me suis politisé avec eux et je ne le regrette pas du tout. Mais, euh, mais voilà, à tous ceux qui disent que le mouvement contre la loi El Khomri et Nuit Debout n'ont servi à rien, eh bien, je vous dis que ça a servi au moins à une chose, ça a politisé beaucoup de monde. François Staznek qui me demande « As-tu un engagement politique, syndical ou associatif ?» Alors comme je l'ai dit avant, je me suis beaucoup politisé pendant la période Nuit Debout où euh, les syndicats, les partis politiques étaient vachement en retrait. Ils laissaient vachement euh, les gens directement faire la mobilisation, faire vivre le mouvement. Donc euh, je n'ai jamais eu, en fait, on va dire... Euh, Réellement euh, l'envie, on m'a jamais réellement poussé à adhérer à tel ou tel endroit. J'ai toujours préféré en fait vadrouiller. J'ai fait beaucoup, euh, enfin beaucoup, quelques, euh, euh, quelques réunions au NPA, Lutte ouvrière, à la CGT, euh, j'ai croisé euh, beaucoup de, de personnes de solidaires étudiants, de la MJS, des jeunes communistes. Euh, Bref, voilà, je me suis jamais encarté à un seul endroit, et je pense que pour l'instant je, je ne veux pas, euh, parce que je préfère avoir une vision d'ensemble, voir ce que chacun peut apporter, et euh, voir les défauts de chacun. Les chroniques historiques. D'où te vient ta passion pour la politique et la vidéo, et qu'est-ce que tu as fait avant Demos Kratos Question vidéo, politique, communication, etc. Alors, euh, merci pour ta question <rire> Ma passion pour la politique, bah, je l'ai expliqué, c'est parce que j'ai vécu toute ma première année de Sciences Po, donc ma réelle première année d'études supérieures dans des mobilisations. Du coup, pour moi, la politique, bah, voilà, c'est devenu une passion parce que j'étais dedans et que, et que j'ai trouvé ça très intéressant. Et pour la vidéo, en fait, depuis la classe de seconde avec mon meilleur pote Antoine Chevalier, on réalise des courts-métrages et euh, que vous pouvez voir sur notre chaîne YouTube Overview Studio. Je vous laisserai le lien dans la description de la vidéo sur YouTube. Euh, donc voilà, en fait, euh, depuis la seconde, on réalise euh, plein de vidéos. Donc euh, euh, moi, j'ai toujours aimé tenir une caméra, filmer, euh, écrire, faire des vidéos, bref. Donc voilà, c'est logique. Euh, c'est logiquement, on va dire, que j'ai combiné euh, la passion pour la politique à ma passion pour la vidéo en Kratos. <rire> Question suivante de Alex Monge. Comment t'es venue l'idée de faire des vidéos sur YouTube, tu produis tes vidéos seul L'idée de faire des vidéos politiques sur YouTube, ça m'est venu surtout, comme dit, autour du mouvement de la loi contre la loi El Khomri, avec On Vaut Mieux Que Ça. On Vaut Mieux Que Ça, pour petit rappel, c'est un collectif de vidéastes de toute la France, avec notamment Léo Zoncausé, Le Stagirite, Dany Caligula, Usul, enfin bref, plein d'autres, qui sont des youtubeurs politiques que j'apprécie énormément. Et euh, c'est là où je me suis dit, ben si euh, Osons Causer arrive à faire des super vidéos, euh, pourquoi pas moi J'ai beaucoup de choses à dire, euh, je me suis cultivé pas mal, j'ai envie de, de ressortir mes connaissances, et surtout je sais déjà faire des vidéos. Donc voilà. Et est-ce que je réalise mes vidéos tout seul Oui. Donc là en fait, juste un trépied avec euh, ma caméra qui me filme, et euh, c'est moi qui ferai le montage après, qui ferai la communication. Bref, j'ai beaucoup de personnes qui m'aident ponctuellement sur la communication, l'écriture de certains trucs, etc. Mais on va dire que la plus grosse charge de travail, elle est sur mon dos. Question suivante de Romain Mamère. Combien de temps mets-tu à écrire un épisode Alors pour les épisodes de 5 à 10 minutes, donc les, les formats courts de Demos Kratos, je mets environ 2 heures, 2 à 3 heures d'écriture. Parce que généralement, c'est des sujets que je maîtrise, on va dire, déjà un peu. Donc euh, c'est juste deux heures de synthétisation et de recherche de sources. Donc c'est pour ça que c'est assez rapide, deux heures, trois heures, euh, c'est une grosse dissertation quoi. Et, euh, mais après deux, trois heures, c'est juste pour l'écriture. Hein. Après il y a environ une heure de tournage, une à deux heures de montage et une à deux heures de communication. Mais bref voilà, donc on va dire euh, grosso modo euh, une dizaine d'heures par vidéo. Suleyman Hachami qui me dit « Je veux juste passer dans la vidéo pour me la péter quand tu auras percé » en disant « Je le connaissais avant ses 10 000 abonnés. » Eh bien oui, tu peux le faire du coup maintenant. New Napoléon qui me demande « As-tu réussi les concours Sciences Po facilement As-tu des conseils à donner à ceux qui souhaitent aussi le réussir ?» Alors, est-ce que j'ai réussi le concours de Sciences Po facilement euh, Ce serait mentir en que de dire oui. Euh, non, non, j'ai galéré à mort. Hein. Je l'ai tenté après la terminale. Je les ai tous loupés. C'est pour ça que j'ai fait une prépa au Chartreux à Lyon. Euh, après les, les Chartreux à Lyon, du coup, j'ai retenté tous les concours. Je les ai pratiquement tous loupés, notamment à cause de l'épreuve d'histoire qui était sur le Moyen-Orient, sujet sur lequel j'avais fait l'impasse. Voilà. <rire> et finalement, j'ai eu Grenoble. Les conseils que je pourrais donner. Alors, euh, bah déjà, ne pas faire d'impasse. Parce que voilà, bah, Julien, il fait des impasses et après, il loupe euh, les concours. Donc non, pas d'impasse. Et puis le plus gros conseil que, que je pourrais vous donner, c'est de lire en fait des livres euh, en dehors des livres spéciaux euh, concours Sciences Po. C'est-à-dire que vous pouvez lire les livres qui sont spécifiquement faits pour les thèmes des concours. Mais essayez de lire aussi des livres euh, à part, on va dire, parce que euh, tous les étudiants vont ressortir les mêmes, euh, les mêmes auteurs, les mêmes théories, les mêmes trucs qui sont dans le petit bouquin spécial concours. Mais ce qui va faire la différence, c'est ceux qui vont montrer qu'ils lisent des lectures euh, à part. Question suivante de Méline Desmarais. Est-ce que tu penses que tu continueras les Demos Kratos même après tes études Que tu pourrais en faire ton métier Ou est-ce que tu as prévu d'arrêter à un moment donné Et si je compte arrêter, euh, pour quelles raisons ce serait Alors non, euh, pour l'instant j'ai prévu de ne pas arrêter. De continuer aussi longtemps que je peux. Euh, moi j'aimerais bien très franchement que Demos Kratos se développe euh, très très bien. Et que ça devienne mon projet professionnel. Que, euh, que ça devienne en fait euh, un média alternatif indépendant, euh, un peu à la manière de ce que fait euh, l'équipe d'ozon causé donc, euh, donc vraiment, voilà, le... je dirais euh, que je voudrais en faire mon métier, mais plus globalement, à côté de Demos Kratos, j'ai d'autres projets euh, dont je vous reparlerai prochainement. Mais, euh, mais voilà, Demos Kratos, ça sera une bonne part de, de mon futur, je pense. Question suivante de Pierre Mage qui me demande « T'es sponsorisé par qui ?» Alors si je me souviens bien, euh, je suis sponsorisé à 20% par le Qatar, 30% par Nicolas Sarkozy et 10% par Patrick Balkany. Et je crois que le reste c'est euh, moitié PS, moitié Mélenchon euh, ou l'association des, euh, des gauchistes anarchistes. Je sais plus trop. <rire> non, en vrai, je ne suis pas du tout sponsorisé par qui que ce soit. Euh, si tu me poses cette question, c'est très certainement parce que tu as dû voir à côté de certaines de mes vidéos sur Facebook qu'il y avait écrit « sponsorisé. Alors non, c'est pas quelqu'un qui me donne de l'argent, euh, qui me sponsorise. Non, en fait, c'est moi qui paye Facebook pour qu'il mette mes vidéos en avant. Euh, et du coup, il y a écrit « sponsorisé à côté. Mais c'est juste moi qui paye Facebook, en fait. Personne ne me paye. C'est pour ça que j'ai lancé un Tipeee. Voilà, je fais ma pub au passage, hein euh, euh, « Mes seuls sponsors, c'est vous. » Voilà, c'est ça un média indépendant. « Rock Authority qui me demande « Tes goûts personnels en matière de musique, littérature, cinéma, art, etc. » Alors, en matière euh, de musique, euh, de tout. Ouais, je sais, c'est pas original de dire ça, mais de tout. Euh, littérature, j'aime beaucoup, beaucoup les essais de philosophie politique, style « La désobéissance civile » de euh, David Toreau. Ou, euh, c'est ça, hein, David... Euh, oui, Henri David Thoreau. Euh, ou encore l'éloge de l'oisiveté de Bertrand Russell. Bref, tout ce qui est... Euh, bah, essai de philosophie politique. Euh, et pour ce qui est de, on va dire, euh, cinéma, je suis un gros, gros, gros fan de science-fiction. Euh, et si vous pouvez me mélanger science-fiction et politique, alors là, c'est le rêve. Voilà. C'est pour ça que, dans mes films préférés, euh, il y a, par exemple, le V pour Vendetta, qui est... Euh, un très très très bon film qui mélange science-fiction et politique. Voilà, je pense qu'on va terminer cette FAQ ici. J'espère que j'ai répondu à la plupart de vos questions. Je pense qu'on refera une FAQ d'ici quelques temps pour voir comment toutes mes réponses ont évolué. Si vous voulez continuer de soutenir Demos Kratos, bien évidemment, partagez mes vidéos, mais vous pouvez également soutenir financièrement la chaîne via Tipeee. Voilà. C'était le petit instant promo. Euh, merci beaucoup de, de suivre mon travail. Ça me fait énormément plaisir. Et euh, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous.